Chers traders et investisseurs, mercredi 9 octobre, bonjour. Écoutez, c'est très intéressant et éducatif le cas d'école auquel nous avons été confrontés ce matin. En effet, nous avons stoppé net, au moins momentanément, le pessimisme général, sans doute un peu grâce à M. Powell hier soir et à un autre événement dont nous parlerons dans quelques secondes. Donc, nous nous trouvons en totale situation neutre entre deux pôles importants sur les marchés, légèrement plus haut et légèrement plus bas. De ce fait, il ne faut toujours rien faire en swing trading. Les minutes de la fête ce soir seront peut-être plus éclairantes et convaincantes, mais rien n'est moins sûr. Donc, clairement, nous naviguons à vue. Et il est très important de noter qu'en fin de matinée, nous avons vécu une accélération rapide à la hausse suite à des commentaires apaisants sur le conflit sino-américain en provenance de Chine. Il semble que clairement aucune des deux parties n'est intérêt à ce que les négociations échouent. Dans ce contexte, bien évidemment, nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux, accompagnés de deux médailles, dont une la plus forte. Et les heures et les jours qui viennent seront très intéressants à observer et à vivre. Est-ce que ce serait une reprise durable ou un simple feu de paille Nous verrons bien. Donc nous vous souhaitons à tous... De très bons trades, une bonne journée et à demain.